Robert Bouguillon, vous êtes l'une des mémoires vives euh, du monde maritime et de la pêche. Euh, on est ici à, à Saint-Guénolé, pas marre. Euh, votre carrière remonte à 1966. 1900... 66. 66, 66 ouais, euh, début juin 66. Ce qui fait pratiquement 60 ans. Euh... En arrière, en arrière ouais, ouais, le monde oui. maritime a bougé, a changé depuis cette époque des années, on va dire jusqu'aux <coughs> années 80. Euh, depuis les années 80, tout ça a bien changé. Il a beaucoup, évolué, ouais. Moi, j'ai commandé, euh, j'ai commencé en 66, donc sur le, le Spirou, c'était un, un chalutier tonnier, chalutier tonnier parce qu'on faisait le chalut et le ton pendant trois mois en été, il a juin, juillet, août jusqu'à septembre des fois. C'est un métier de passion, il faut, il faut oui. aimer, il faut aimer, il on faut aimer. On ne peut pas tricher, là. Alors, on dit que les, la petite pêche ou la pêche côtière rapporte plus ou, ou nourrit mieux son homme que la pêche hauturière. Est-ce que ça, ça ne peut pas changer, justement Si, ça peut changer. Moi, je pense sincèrement que la pêche hauturière peut encore euh, être rémunératrice et attirer les jeunes. Alors, il y a quelques conditions à réunir pour amener nos jeunes à embarquer. Il faut des bateaux. Aujourd'hui, on a atteint le seuil critique, on peut le dire Oui. Oui, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bien que j'ai un caractère, un caractère plutôt optimiste, euh, on, est, euh, on est arrivé, euh, voilà, euh, on est vraiment limite au niveau matin. Mais bon, je pense qu'on peut redémarrer. Il y a toujours eu des creux dans, dans, dans, dans le de dans la pêche. Et en fait, quand, quand j'ai commencé, on, euh, pendant l'hiver, on, on vivotait. Oui. On vivotait, parce qu'on n'avait pas les bateaux euh, adaptés à faire le métier qu'on faisait. Donc, euh, on gagnait notre vie en été, mais euh, il y a toujours eu des, des hauts et des bas. Aujourd'hui, euh, aujourd on est au fond. Il faut bien le dire, mais on peut remonter. Il faut des bateaux, il faut du poisson, on est d'accord, Il faut des hommes. La ressource, la ressource est là. La ressource est là, voilà. Et ça c'est très important. À partir du moment où, on a, on a, où la ressource est présente, euh, ben, on peut espérer de, de, de redémarrer. Troisième condition, il faut des hommes. Il faut des hommes. Il faut former des jeunes, il faut... les anciens vont partir à la retraite, vont oui. laisser leur place, oui. donc il va falloir reformer des jeunes. Il faut redonner goût aux jeunes. Il y a encore des jeunes, il y a moins qu'avant, mais il y a encore des jeunes. On le voit, lycée Et... les si, si à partir du moment où il y, a, il y a un ou deux jeunes ou trois jeunes qui, qui, qui sont en capacité de prendre un bateau neuf, de, de, de, de redémarrer un jour par exemple la pêche roturière, la pêche je pense qu'ils ils vont attirer euh, d'autres jeunes vers, vers, vers ce métier de retour.